Oh, oh. C'est l'ancien. Ok, ok, ok. Alors nous allons répondre aux, aux musulmans. Hein, qui est Jésus? Puisque c'est la question que les musulmans posent chaque jour. Chaque jour, chaque frère, heure, frère, Les musulmans posent la même frère, question. Frère, frère. Ouais. Frère, oui. Allons-y, Allons-y, frère. Non, non, non, nous allons répondre, puisque, écoutez, nous nous sommes là pour parler sur Jésus, puisque c'est Jésus notre créateur, c'est lui notre Dieu. Il est notre créateur. Et c'est lui notre oui. Dieu. Et lorsque oui, nous, oui. Nous, nous, nous parlons oui. sur... nous parlons avec les c'est clair, tout le monde. frère. Allons-y. Allez-y, oui. prie. A Avec... dit, ne soyez pas agité. Parce que c'est sur clair, vous ne pouvez pas s'agiter. Allons-y, ah. ah oui, oui. Ah. Et, et, et, et lorsque nous parlons sur Jésus, puisque nous nous avançons d'une manière méthodique, si on, si on parle de Jésus, c'est que d'abord, il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de Jésus. Même Allah. Avec un verset? Même Allah. Allah n'est pas Dieu. Et il y, y a beaucoup de bruit. Non, non. Ce que là où tu viens de dire, là où tu viens de dire, il faut prouver cela avec un verset. Pour qu'on puisse sais comprendre ou pas. OK. Ah bon. Oh, ok. Il y a un micro qui fait beaucoup de bruit. Je ne sais pas si c'est le micro de qui. Ça fait beaucoup de bruit. C'est le fait de. C'est yeah, je ne dis ceci. Lorsque nous parlons que Jésus est Dieu, c'est là sous-entend que. Allah, Allah est écarté. Allah n'est pas Dieu et il n'a jamais été Dieu. Donc nous l'écartons d'abord. Lorsque on a écarté la toile, maintenant on va présenter qui est Jésus. Ouais. Ouais. Oui, est oui. Mais moi, j'étais déjà dit que Jésus est notre Dieu. Il est notre Dieu. Tu comprends? Oui. La parole est claire. J'ai représenté Jésus-Christ selon Jésus-Christ lui-même. Non, ce n'est pas selon vous. Il ne parle que selon vous, là, c'est autre chose. Vous savez, j'ai représenté Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, c'est. Toute la Bible, c'est Jésus. Toute la Bible. Puisque lorsqu'on parle de Jésus, on, on dit que Jésus est la parole, la parole de Dieu. Donc, Jésus, c'est toute la Bible, la parole de Dieu. Alors, dans la Bible, on nous dit que Jésus, c'est Dieu est celui qui a créé toutes choses. Je te donne une, une écriture. Là. Attends, attends, le premier, la première écriture que je te donne, c'est dans le livre de Colossiens au chapitre 1. Colossiens au chapitre 1, on, uh -huh. au verset 16, on dit ceci. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. De ce Jésus qui a tout créé. C'est quelqu'un de Jésus. pas c'est Jésus, mon frère. Ça parle de, Je de, parle de, de Jésus. De Je dis ça parle de Jésus. Colo Colossiens au chapitre 1. Colossiens, attendez, attendez. Colossiens au chapitre 1. Au verset 16. Je t'ai yep. donné le, le verset 16. On parle de Jésus. Colossiens au chapitre 1. Au verset 16, on parle, on parle, de, Jésus. On parle de Jésus. On parle de Jésus, tu comprends S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bien. S'il vous plaît, je voudrais que vous mettiez de l'ordre dans votre débat, s'il vous plaît. Oui. C'est vraiment. Voilà ce je voudrais. Je voudrais de l'ordre. Mon père a un cripeur. Mon père a un Je voudrais vraiment que. Euh, on va mettre l'ordre et chacun de vous, on va vous donner des heures pour que vous puissiez à base. Et je ne sais pas si cela est là déjà fait. Faire quoi? Ok, là. Là, là, là, là où ça, donc vous allons donner le temps. Ah. Alors? Oui, parlez, parlez, nous, voilà, nous vous écoutons. Nous, nous vous écoutons. Je voudrais savoir, euh, avant de commencer une thème, une fois, de le thème, il ne faut pas qu'il ça dans les deux ordres. Parce que chaque âme boutera le mort, il y aura son jugement, comme nous espère. Donc, je voudrais notre raconte ici, nous allons sortir du fruit de l'éternel. OK, Monsieur Stas, c'est cela bon. Donc, je voudrais, notre frère nom m'échappe beaucoup. Donc, okay. euh, on, va, on, va, on, va, on va temporiser et donner le temps. Chacun de nous va s'exprimer se, comment il a compris Dieu, comment il a compris Jésus et comment il espère rencontrer Dieu et Jésus. Ok, donc euh, merci beaucoup, Oustace. Donc, je vais vous avant sais... commence? Attends, je ne sais pas si vous avez déjà commencé le débat. Oui, avant qu'on commence, donc voilà le thème. Nous sommes là pour. Le pasteur va, va nous démontrer qui est Jésus Christ. C'est l'exécution lui-même. Voilà, donc, quand vous êtes là, bien merci, vous allez gérer le temps. Il va nous démontrer par A plus B que celui qu'on doit adorer là, que Jésus Christ. Encore, donc, il est Jésus Christ. Ok. Ok, c'est bon. Et nous allons donner notre frère chrétien. Nous allons donner notre frère chrétien le temps. Il va prendre 10 minutes. Michel. Non, euh, bon, je n'ai pas besoin de 10 minutes. Je n'ai pas besoin de dix minutes pour démontrer que Jésus est Dieu. Je vous ai déjà donné l'écriture de Colossiens au chapitre 1 au verset 16. On dit que tout a été créé par Jésus. Pour, par Jésus et puis pour Jésus. Okay. C'est ça. Ok. D'accord, c'est bon. Là, il peut y quand même, non ça va. Vous êtes, êtes arrêté là-bas d'avant là mais ça, c'est en toile de fond. C'est l'écriture que je donne d'abord. Puisque j'ai beaucoup d'écritures à vous donner. Beaucoup. C'est malheureux que vous ne puissiez pas me oui, voir. J'allais vous montrer. Bien, les. dis, s'il vous plaît. Ouais, donc, là, donc, si tu ne veux pas prendre, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si vous ne voulez pas prendre beaucoup de temps, là on partage 5 minutes, 5 minutes. Oh, okay, ok. Ok. ok comme ça Ok. Comme ça, je vais exposer. Voilà, okay. Donc, euh, euh, euh, euh, mon frère je pense que, mon en crise, que vous, pouvez, vous pouvez terminer votre, euh, Là, nous sommes, à, nous sommes ici euh, 20h21. Ouais, vous, vous allez 20h20. terminer à 20h25. Non, vous vous terminer Non, vous il a beaucoup parlé, on va est... encore en Ça de l'eau. Je voudrais que nous allons parler là-bas. Est-ce que nous, on est en retard les de la taille, peut, remets, nous, nous, nous vous demandons d'abord la permission. Est-ce que ce frère est d'accord pour donner, donner le temps Parce qu'il a déjà dit que lui ne veut pas trop parler. Est-ce qu'il est, qu est d'accord pour donner le temps okay. Oui, vous, vous. pouvez ce qui, euh, euh, D'accord, mais vous pouvez, vous pouvez répondre. Dieu est unique, vous pouvez répondre. Ok, merci beaucoup. Euh, je remercie Allah avoir la présence de tous les prophètes. C'est-à-dire, mon frère, mon pasteur, il a pu connaître un de ses qui tout a été créé par Jésus. C'est ce pasteur qui dit que tout a été créé par Jésus. C'est pas Jésus lui-même. Parce que dans les détails, n'oublie pas. C'est pas écrit que tout a été créé par Jésus. C'est le pasteur qui introduit sa pensée que ça a été créé par Jésus. Or, il ne pouvait jamais démontrer selon ce verset que c'est écrit que toi, toi a été créé par Jésus. C'est vrai? Donc là, mm -hmm. je vous remercie sur le verset. Or, la Bible même mordit celui qui ajoute et qui retrange mordit celui qui ajoute mm -hmm. et qui retrange euh, la parole mm -hmm. de Dieu. Donc, mm -hmm. le passage, tu dois reconnaître que tu as, as retranché et tu as ajouté la parole de Dieu. Colossé mm -hmm. 1, 16 toi a été créé par la parole, c'est vrai. Sous 33, verset 69 les siens ont été créés par la parole de l'Éternel et toutes leurs armées par le souffle de ça du chef. Quand il y a quelque chose, c'est pas, que pas, qu pas, pas, pas la parole que Dieu ordonne. C'est pas la parole. la parole. C'est un C'est un envoyé. envoyé. envoyé. envoyé. Il a été par la parole. répète ce que tu dis. Répéter. Tu... Je... Jésus-Christ a été créé par la parole. Don, don, donne... chose, attends, attends, attends, parole attends. Tu attends. Tu dis que Jésus-Christ a, eh, Jésus a été créé par la parole. Restes calme, restes calme. Non, non, non, non, non. Je te pose la question. Tu as dit Jésus a été créé par la parole. On les non, non, attends, mon frère. Tu as dit Jésus a été créé par la parole. C'est ce que tu as dit, n'est-ce pas? Là, il a été créé par la parole. Donne l'écriture. Matthieu dit Matthieu, combien? Hébreu Je... dit 5. Hébreu dit 5. Oh, oh. Quand attends, attend. attends. attends, attends, attends. Tu dis Hébreu e dit dit que Jésus-Christ a été créé oui, par, par, oui. La, par la parole. Il oui. Euh, euh, non, écoutez, la Bible est dans mon sang. Je connais toute la Bible. Je connais toute la Bible. J'ai ah, mémorisé toute la Bible. Oh. Est-ce qu'on est qu a dit que Jésus a été créé par la parole? On a Nous dit ça. Ce... Hein? Hébreu chapitre 10, verset 5. On dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit. Lorsque Jésus entre dans le il dit. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, oui. mais tu m'as formé un corps. Où est-ce qu'on a dit par que je... le code de Jésus? Attends, attends. Où est-ce qu'on a écrit que Jésus... Le de Jésus? Où est-ce qu'on a écrit que, que Jésus a été par formé par la Parole? Tu m'as interrompu pour rien. Là, écoutez, par tu, tu, tu parles de création ou bien de formation? Enfin, euh, mon frère, à, attends, je veux, je veux, je, je, je veux t'enseigner. Tu as dit que Jésus a été créé. Est-ce que dans ce dans ce verset, on parle de la formation ou bien de la création Pardon, il faut attendre là, mon pasteur, mon pasteur. Pardon. Prends ton sang foi, Laisse-moi, il va s'exprimer. Non non non non non, non, non, non, non, non, non, non. Il faut corriger. Il a dit que Jésus a été créé par la parole. Il faut donner le verset là. On dit, il a été créé, créé. Nous parlons du verbe créer. Puisque ça c'est une insulte. C'est une insulte. Il n'y a aucun livre du monde, même dans Mais le Coran, on dit Jésus est la parole de Dieu. Ouais. On n'a pas dit qu'il a été créé. Attends, attends. attends. Je veux dire que c'est insensu, je ne suis pas avant d'avoir eu Alors, Alors, mon frère, je veux dire que c'est Reste tranquille. Alors Oui. Parle. Pardon, il faut pas ton enfant. Laisse-le, il va de mon pasteur. Tu vas finir, tu vas, ce que tu auras, tu vas, enseigner. pardon. Alors, il faut comprendre que vous êtes devant quelqu'un qui est méticuleux. Faites attention à chaque mot que vous utilisez. Les, les débatteurs, nous ne sommes que trois en Afrique. Nous nous faisons fuir les musulmans. Tu ne peux pas dire quelque chose et échapper devant moi. Moi, je fais fuir les musulmans. D'abord, il faut retirer ce que tu as dit. Jésus a été créé par la parole. C'est un mensonge. Jésus. Oui. Mon frère Oui. Non Mon frère en Christ Oui. Allô, allô Parlez, parle, allô. parlez, parlez. Je vous en prie de lui laisser le frère. Tu as pris ton temps pour parler. Laisse-le, il va parler. Tu n'es pas d'accord. Quand ton temps arrive là, tu vas donner le contraire. Vas-y, vas-y. Puisque moi-même, je peux vous poser les, vous deux, les questions. Vas-y. Parce que, Dieu unique, Dieu unique, on pouvait oui. commenter, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Eh, avant toute chose, la Bible nous dit ceci dans le Proverbe du 17-13, on sens, ce que je n'ai pas encore écouté. Je, je remercie le modérateur, merci beaucoup, Stas. Je disais ceci. Elle dit, Dieu créa toutes les choses par la parole. Dieu créa toutes les choses par la parole. Ce n'est pas Jésus, c'est Christel. Dieu a envoyé la parole pour concevoir Jésus. Nous le connaissons. Dieu a créé les cieux et la terre par la parole. Somme 33, verset 6, verset 9. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toutes leur armées par les souffles de sa bouche. Quand Dieu veut une chose, il ordonne ça à lui. Donc, ce n'est pas la parole que Dieu ordonne. Quand nous prenons l'ébreu des saints, que tu n'as pas compris, c'est pourquoi quand Christ entrant dans le monde, Christ entrant dans le monde, dit, il s'adresse à qui Il s'adresse à Dieu que nous devons adorer. Dieu qui l'a adoré sur la montagne, il s'adresse à Dieu en disant ceci. Tu l'as pas au sacrifice, lui, lui, on ni mais il m'a formé un corps. Par quoi Dieu forma le corps de Jésus C'est pas la parole. Matthieu est un de Quand l'anjeu est venu annoncer la parole à Marie, l'anjeu a dit quoi Qui enfantera un fils Et qui lui le nom de Jésus celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Qu'est-ce que l'ange a fait L'ange a transmis la parole de la part de Dieu. Donc Dieu crée toute chose par la parole. C'est pourquoi pas que Jésus-Christ est Dieu. Si Jésus-Christ est Dieu, alors ok. Satan est Dieu, parce qu'il a été fait par la parole. Qui Attention, attention, attention, attention mon frère. Tu dis que, répète ce que tu as dit, Satan a été fait quoi Reste tranquille. Non, non. Satan n'a été fait par la parole du canal. Non, donne l'écriture. C'est écrit où? Non. Quand Dieu dit une chose là. Mon frère, là. mon pas frère, c'est par écrit où? Que Satan a été fait par la parole Mais tranquille, écoutez, tranquille. écoutez mon frère, je dois Reste vous enseigner. Vous, vous répétez des choses, <rire> des choses fausses pendant beaucoup d'années. Maintenant, <rire> lorsque vous me rencontrez, je dois vous arrêter. Tu dis que Satan a été formé par la parole. Dans, dans l'islam, on dit que... Mon, mon frère, il ne faut, il faut pas mentir. Non, non. Écoutez, je suis allergique. Je suis allergique au mensonge. Je suis allergique au mensonge. Tu dis, tu dis, Satan a été créé par la parole. Il ne faut pas mentir, mon frère. Reste tranquille. Reste tranquille. Reste reste tranquille. Mon frère, je vous dit que vous pouvez vous arrêter. Il va rentré dans son air. moi il dois piser son air pour te donner. Parce qu'il n'est pas tellement. Le frère n'est pas tellement courageux pour espérer d'abord. Il va. C'est pourquoi il a dit qu'il a donné le temps. Donc, tel que je veux, je veux vous donner un peu le temps. Chacun va vous parler et on pose des questions, s'il vous plaît. Ok. Merci beaucoup. Nous disons, les musulmans disent ceci, mais ce que vous pouvez les musulmans disent ceci. Et Dieu a dit, il a un envoyé de Dieu. Je suis dit, il a un envoyé de Dieu. Mais si toi, tu dis que Jésus-Christ est Dieu, là. entre toi et Jésus-Christ, qui, qui est mieux placé pour dire qui est C'est Jésus-Christ. Donc, ce que tu as dit, c'est que selon ta pensée, et si nous sommes dans les séquitudes, Jésus-Christ dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Il dit qu'il a envoyé, qu'il s'appelle Jésus encore. Qu'est-ce que c'est Vous savez, donc, vous pouvez continuer ça. L'écran à Ah, il, il a fermé son appareil. Je vois, il a fermé son appareil. Écoutez, mon frère, moi, je suis... Et il n'y a pas de débatteurs en Afrique en dehors de nos trois. Nous ne sommes que trois qui font fuir les musulmans. Les musulmans sont des grands menteurs. Les meilleurs menteurs que moi je connais, ce sont les musulmans. Alors, mon frère, écoutez, alors, tu, tu as dit que, tu dis que Satan a été créé par la parole. Mais écoutez, ça c'est quoi ça D'abord dans l'islam, chez vous dans l'islam. Oh. Euh, Monsieur le pasteur, il faut aller à l'essentiel et non les félicitations. Je voudrais l'essentiel parce que vous, sommes, vous êtes là pour sauver les hommes. Oh. C'est ainsi que le musulman se croient en cela. Donc je voudrais laisser les félicitations, les qualificatifs. Mais alors, nous sommes aujourd'hui pour savoir qui est-ce. Non, non, et eh, eh, tout. Parlez-nous oh, okay. de Jésus et nous de vous-même. Alors j'ai démontré à la face du monde comment est-ce qu'un musulman était en train de mentir que Jésus a été créé par la parole, je lui ai posé la question il n'a pas su donner la réponse et puis il a continué, il a menti encore que Satan a été fait par la parole il a été créé par la parole je lui ai posé la question, c'est écrit où il n'a pas su donner, puisque les musulmans sont des menteurs vous êtes des menteurs, et puis n'est-ce ne pas que. Ne vous attend vous Mais vous m'avez interrompu. attend toi s'il vous plaît. Attends. S'il vous plaît. Dans l'islam. Vous devez vous poser des questions, s'il vous plaît, monsieur. Attends. Je viens. On va vous poser des questions, s'il vous plaît. Oui. Vous êtes d'accord, vous deux. Il faut que vous soyez d'accord, nous, on va vous poser des questions. Po posez des questions, posez. OK. Euh, Isaac. Oui, oui. Genèse 2. De... Qui va poser la question à qui, parmi les deux personnes? On va poser à notre confrère, M. Leroy. Oui, posez la question, posez. Genèse 2, verset 7. Oui, posez, posez la question. Je connais toute la Bible, la Bible est dans mon sang. Oui, oui c'est ça, Vous comprendre mieux. Je n'ai pas... ah, Oui. C'est pitoyable que vous ne me voyez pas puisque j'allais vous ça, exposer les, les Écritures. J'ai toute la Bible. On pouvait projeter ça. Oui. Oui, par parlez, parlez. Oui, Genèse 2, verset 7. Jean 17, 3, verset. Jean 17. Oui, parlez. Oui, parlez. Oui, C'est ça, que la Euh, euh, mon frère, si tu donnes une écriture, tu peux lire ça. Ok. L'éternel Dieu, formant l'homme de la terre, et souffla dans celle là un souffle de et l'homme devient un être vivant. Oui. C'est ça que je voudrais comprendre. Non, on parle de qui? On parle de qui? Oui. On, on parle de Adam. Lorsqu'on avait formé Adam, hein? Dieu avait Alors, soufflé dans ses narines. Oui, mais c'est quoi? S'il vous plaît, le mot, le mot, le mot, nous voudrons comprendre. On a formé Adam. Hein? Oui, lorsqu'on a, a formé Adam, c'est la... S'il vous plaît, monsieur patron, si vous voulez, nous vous écoutons et nous sommes en train de noter nous. Oui. Écoutez. Adam a été fait pas, Adam a été formé, Oui, Oui, c'est Adam qui a été formé ici, puisqu'on dit l'éternel Dieu forma de, de la Nathan. poussière, l'homme de la poussière. C'est la formation d'Adam qu'on avait beaucoup. formé et Merci. puis... Merci. Et puis, on a soufflé dans ses narines. Il est devenu une âme vivante. Nous sommes s'il vous plaît. Nous sommes Mon frère, posez toutes les questions. J'ai des réponses à toutes vos questions. Il faut démontrer que Écoutez, moi, moi, moi euh, vous, vous vous posez combien de questions Je, tu, tu as menti ici euh, si que Satan, euh, Satan euh, a, a été plaît, formé à partir vous de la parole. Euh, S'il vous plaît, monsieur le pasteur. Oui. Euh, S'il vous plaît. Oui. Vous m'écoutez. Parlez, parlez. Jésus est quoi Vous avez dit que Jésus est qui Quelle réponse vous avez donnée Je vous ai donné l'écriture là où on dit que Jésus, c'est lui le créateur de toutes choses. Je vous ai donné cette écriture là. Je vous le créateur de. Répondez-moi les versets. On va répondre les versets. Ce n'est pas quelqu'un qui dit que c'est Jésus. Ce n'est pas quelqu'un qui dit que c'est Jésus c'est pas ça qui dit que c'est Jésus que Jésus je veux relire je veux relire cette écriture là nous sommes dans Colossiens au chapitre Colossia 1 oui, Colossiens au chapitre 1 nous partons au verset 16 on parle de Jésus hein? d'abord on dit qu'en en lui en, non, non, non. en lui attends, en lui ont été créées toutes choses lui c'est qui en lui lorsqu'on parle de lui pour, com Jésus? pour comprendre -ce Christ, oui c'est Jésus puisqu'on dit que c'est pour cela que on a dit que il nous a délivré de la puissance des ténèbres nous a transportés dans Mais le royaume du Fils, le Fils de son amour, le je Fils. Je pas qui, qui, qui, quel est le Fils Qui est le Fils pas de Qui est le Fils On parle de le Fils, on parle du... Mais on parle qu'il il il est au, au verset... Il crie, il crie, il crie. Attends, attends, il faut remonter. Tu vois, si tu lis une écriture, si lis. c'est un oui, le 1, 16. Si tu ne comprends pas 16, il faut monter à 15, 14, 13, jusqu'au jusqu premier verset. On parle de Jésus. Tous les chapitres, ça parle de Jésus. C'est toi qui dis qu'on parle de Jésus. C'est toi qui dis qu'on parle de Jésus. C'est le verset, c'est pas lui. Monsieur le pasteur. Oui. Monsieur le pasteur. Oui, oui. oui. Pasteur, oui. Parlez. Vous parlez de Jésus. Mais, le... quest ce que Jésus vous parle de euh, lui. -même. Attends, attends. Écoutez, ça c'est Jésus qui parle ici. Le, les apôtres, lorsqu'ils prêchaient, c'était Jésus qui parlait en eux. C'était l'esprit de Jésus. On dit ceci, au verset 13, on dit ceci, on commence au verset 13, 14, attends, 15, si 16. On attends, parle de le fils, le fils c'est Jésus. Oui, attends. Parlez. Il y a un mot que je veux comprendre. Oui. Dieu, il a voulu me le couper, me le sacrifier. Il m'a formé un corps. Il a formé son corps. Lui-même. Hein? C'est qui C'est qui vous? Ah, ok. Pas le pasteur Vous n'avez pas... Encore compris le français, malgré que vous tirez toute la Bible. C'est le verset là. Il faut citer sa parole du choix pour comprendre. Euh, écoutez. À à euh, écoutez, écoutez, écoutez lorsqu'on dit la parole, la parole c'est fait. Je attends poser la question. Je vais poser la question. Hein. Poser la question hein. ah, attends. Que tourner, attends. Lorsqu'on dit la parole elle sait cher. Elle sait Mais, écoutez, Elle sait faire cher. La question. Et voilà la phrase que je dis, aussi, toi et moi. Lorsqu'on dit... La... Je ne veux pas qu'on va monopoliser la parole. Attends. Il Attends. Attends. Dieu... Écoute-moi. Comment je vais attendre Je vais répéter ce que je dis. Oui, parlez. Tu es d'accord avec moi D'accord. Mon pasteur. Parlez. Il dit Dieu. Il si n'a voulu pas pas ni le recours, ni le sacrifice. Tu m'as formé un corps pour faire au oh Dieu Ta volonté. Qui parle cela? C'est Christ. Hein? Christ. Hein? C'est Christ, Jésus. christ qui dit que quoi? Tu n'as voulu. C'est Jésus-Christ qui dit que tu m'as formé un corps. Jésus dit, tu m'as formé je un corps. De qui? Il parle de lui-même. C'est ce qu'on appelle la réincarnation. Réin... <rire> tu comprends? C'est ce qu'on appelle l'incarnation. Tu comprends? Écoutez, lorsqu'on dit lorsqu'on dit que la parole la parole c'est Attendez. Attendez. Lorsqu'on dit la la parole Attends, attends mon frère. Lorsqu'on dit la parole Faites cher. La, la, la parole. À, attendez, attendez. À, attendez, à, attendez, mon frère. Écoutez. Écoutez, écoutez. écoutez. Vous. C'est que. Attendez, attendez. C'est que vous devez faire. C'est que vous devez. Attendez, attendez. C'est que vous êtes incapable, de faire. De, incapable de faire, ce que vous êtes incapable de faire, vous devez vous devez démontrer pour, pour, pour tu tu vous vous devez démontrer que Jésus n'est pas Dieu, c'est tout ce que j'attends puisque Jésus mm -hmm. lo, démontrait tout simplement dire. que Jésus n'est pas Dieu, okay. c'est ce que euh, vous devez ben, le faire. Je vais poser la même question à votre frère, Dieu est unique. Monsieur le Dieu est unique. Oui. Hmm? Allô? Oui, je vous écoute. La même question que je pose à toi, euh, euh, Jésus te dit, Dieu, Dieu est on m'a voulu tenir le compte, lui qui m'a formé un corps. Pour faire, oh Dieu, ta volonté, qui parle de cela? Déjà, M. Bokoustaz, donc, déjà, Jésus s'adresse à un être suprême qui l'a formé le corps. L'être suprême n'est pas égal à Jésus. Le passera mentir sur les versets. Donc, Jésus s'adresse à Dieu. C'est Dieu qui l'a formé le corps. C'est bien envoyé l'ange Gabriel dans Matthieu 1 verset 21, qui est venu Marie, qu'elle va affanter un fils. Donc, ce n'est pas la parole. C'est que Jésus a venu de dire qu'il a voulu lui sacrifier le corps, mais qu'il m'a formé un corps. Dieu a formé le coup de Est-ce que je, je dis moi je n'ai pas la référence? Est-ce que j'ai la Bible dans ma tête? Est-ce que vous pouvez me donner la référence dont je vous envoie? Mathieu? Un, un. Mathieu? et 21. Monsieur Pasteur, est-ce que c'est comme ça que c'est écrit dans la Bible? C'est é... écrit comment? Il n'a rien dit. Bien, Dieu, qui Dieu, n'a voulu ni le Holocauste, ni le sacrifice, qui m'a formé un corps, on veut Dieu, par volonté. Est-ce que c'est comme ça que trouve Ce n'est pas comme ça. Oh, oh, oh, oh. ce, ce n'est pas comme ça. Il, il, il faut apprendre. C'est pour cela que dans le Coran, on vous dit, si vous ne comprenez pas la, les Écritures, venez chez les gens, gens, nous, le les gens du livre. Les gens du je livre, c'est nous. nous. Venez, nous allons vous enseigner. Le, le, le Coran, chapitre te 10. 10 attends, le Coran, chapitre tu 10. Tu attends, attends, écoutez. Lorsque moi j'enseigne je, je, le, le musulman, je, je les attaque aussi dans le Coran. Co, le Coran. Attendez. Il ne faut pas aller à la question qui est plus à la première fois à draper la vente. Moi, je vais te poser la question. La personne qui me pense parce qu'il ne croit pas en Christ. Il me, il me confirme ce que Jésus a dit. Parce que Jésus dit, si nous l'aimons, nous devons garder sa parole. Et que la parole que lui l'atteint n'est pas de lui, Jésus, mais de Dieu qui l'a envoyé. C'est clair. Maintenant, je te pose la question. Toi qui as connu Jésus avant moi, je te pose la question. Pensant que est-ce que tu aimes Jésus en gardant sa parole Maintenant... Tu es en train de vendre sa parole à Ville-Prime et tu dis que le père qui est en train de faire pourquoi toi tu, as ancienne, tu, pourquoi tu, as -tu, tu parles comme ça? Écoutez, écoutez. si ne s'adresse à un petit peu oui. oui. oui. à Dieu. Quand il dit que non, c'est le même Dieu, qu'il s'adresse à lui-même. Quand il demande ce qu'il dit, il dit dans Jean 14, verset 24. C'est qu'il n'est pas égal à la parole. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du père qui m'a envoyé. Là, il était tout ce qui est clair. Est-ce que c'est un envoyé d'écrit? Moi, j'ai compris que si on va, on va pas trop parler. Lorsqu'on parle. Eh, ben, lorsque... eh, eh, écoutez. Écoutez. Qu Est-ce que Et, vous. vous... Je... Lorsqu'on parle de Lorsqu -ce que ce que la parole. Attendez. J'ai partagé chacun de vous le temps. J'ai écoutez, J'ai partagé chacun de vous le temps. Vous avez répondu pour vous. Le, il, il a répondu. Je sais là où j'ai eu, eu la satisfaction. Je vous apporte une deuxième question. Ok, vas-y. Dans Marc 12, verset 29, à, à 32, les enfants d'Israël sont venus devant notre maître Seigneur Jésus-Christ que la paix de Dieu soit sur lui. Non, il, il, il, il ne faut pas dire que la paix de, de Dieu soit sur lui. Il ne faut pas dire que Jésus... Et il est dit, écoute, Israël, le... Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Est-ce que... Allô? Parlez, parlez. Je vais vous poser la question. Est-ce que le Dieu de Jésus est notre Dieu? Oui. oui bon, ça va. Vous avez répondu. Mm. Euh, euh, Dieu unique. Dieu unique. Dieu est unique. Mais, euh, écoutez mon frère. Monsieur Dieu unique. Oui, Dieu est unique. Américain, celui, celui avec qui vous débattez, celui que je pose comme question, c'est comme il est parti. Donc là, je veux, je veux revenir avec vous. À, attends. Je, euh, à, attends. Euh, mais votre Donc, mon frère, je, je, écoutez, écoutez. C'est que vous posez des questions. D'abord, tu as donné une, une écriture que tu n'as pas compris. Lorsque Jésus dit, voici le premier commandement, il dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Jésus est en train d'enseigner à ses disciples. Comment prier? Comment parler? Il, doit, il, a, il est en train d'enseigner. Tout ce que Jésus disait, c'était des enseignements. Non, écoutez, écoutez, s'il vous plaît. Il est en train de nous ou de nous maintenir. De nous enseigner tous, il a enseigné toutes. Jésus, il est venu pour l'humanité. Je écoutez mes paroles, s'il vous plaît. Écoutez ma parole. Voilà, l'Américain, on va lui poser oui. la même question. Puisque nous disons que Jésus, c'est Dieu incarné, c'est Dieu qui, a... qui s'est fait chair. Dieu qui s'est okay, incarné. Okay. Merci beaucoup. Euh, le merci, merci, beaucoup. Euh, non, pas la question que je, vous ai fait, vous, la je vais poser la question à M. Dieu M. Monsieur Dieu unique. ceci. vous m'écoutez. Vous m'écoutez. Eh, Marc 12, verset 39 à 32, Jésus, eh, eh, les enfants d'Israël sont venus voir Jésus-Christ et ils ont demandé, « Maître, quels sont les premiers de tous les commandements ?» Mais Jésus répondit, « Écoute, Israël, notre, notre Dieu est l'unique Seigneur. Est-ce que mm -hmm. le Dieu de Jésus est notre Dieu ?» Ok, merci beaucoup. Ça, c'est clair. Déjà, c'est plus que clair dans le livre de Marc. Allez, Dieu, notre Dieu, déjà le nôtre. Le pasteur doit aller étudier encore. Quand il dit le nôtre, il est inclus bien il est exclu. Il est inclus parce qu'il oui, dit Jésus, on a un autre Dieu. C'est comme il disait dans Jean-Joseph 17, à marie -de il ne nous touche pas, car il ne suis touche pas encore monté vers mon Père. Mais quand il vient de faire, dire que je vais vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. C'est la même chose, Jésus-Christ. Merci beaucoup. Mm -hmm. euh, mm -hmm. monsieur, monsieur le pasteur, euh, vous avez à écouter sa réponse. Est vous très d'accord avec Je ne okay. suis okay. Je, okay. Eh, écoutez, je je pas d'accord. Écoutez. Je ne suis pas d'accord. Je je ne je... suis pas d'accord. Je voudrais que le pasteur eh. eh, a répondu. Écoutez, lorsque sur Lorsque lorsque même les diables prend la parole de Dieu. Écoutez, mais c'est la même écriture. Écoutez, écoutez. Écoutez, toutes les écritures que vous allez donner, ça va dire la même chose. Jésus qui appelle Dieu, il dit que il, dit que il, il appelle Jéhovah, il appelle mon Père, il appelle mon Dieu, ouais, mon Père. Toutes les écritures que vous allez donner, Et toutes ces écritures-là n'excluent en rien que Jésus n'est pas Dieu. Puisqu'on nous dit que le père, c'est lui le <rire> fils. Le père, c'est lui le okay, fils. Okay, okay, okay, okay. Mon frère, le verset là, ça dit la même chose. Jésus qui dit que mon Dieu euh, est mon père. Euh, non, non, non, non, mon, frère. mon frère, mon frère, moi je vais poser la question. Oui. Moi je vais poser la question. Il est temps de répondre sur ça. Mais je suis, je suis confiant que Jésus. Maintenant c'est la deuxième question. Bon, attendez, mon frère. Attendez, des attendez. Des... Hey, mon frère, hey, attends, attendez, attendez. Vous m'avez posé des questions pendant une heure. Est-ce que je peux aussi poser une question Lisez-moi la sourate 4, oui. lisez 4, verset 160. Nous sommes pas, si c'est ça aujourd'hui, on n'est pas ça dans le. Si nous sommes là aujourd'hui. Non, non, c'est le thème. On parle. Attendez. Écoutez, on vous a dit qu'on va parler sur Jésus. Je vous dis, lisez sur Jésus, sur 4, dans le Coran. Surat 4, verset 171. Lisez-moi la surat lisez-moi la sourate 4, verset 171. Okay, cool. Mais, oui, mais, mais lisez-moi non, mais, Il faut il faut lire. vous avez le Coran là Avez-vous le Coran Non, je Bon. quoi je ne sais pas si vous avez déjà mémorisé le Coran, hein? ah, puisque les musulmans. attends, attends. Ça dit, tu est incapable de lire Ephésiens. Écoutez, tu ne pas Tu pas Tu ne Je vais poser la question sur sur, sur surat 4. Surat 4, verset 171. C'est là ma question. Lisez-moi la lisez-moi la sourate lisez lisez 4 verset 171 moi il faut que le C'est que pour toi qui pose les Ok. toi pour toi, en C'est vous Dieu, je Ok, là, vous voyez, que dit que dit je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant de vous dans nos prières, afin que le Dieu de oui. le Maintenant, nous... Maintenant, vous avez une référence d'un coup là. Il faut dire... Il faut dire que c'est faux. Il faut dire que Paul a menti. Amen, c'est la vérité. Amen. Oui, ça veut dire quoi? Paul dit, hein, je ne cesse de rendre grâce pour vous faisant mention de vous dans le prière. afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Mais c'est Paul mais Mais c'est, je, je suis d'accord. Même Jésus, vous, ah, vous avez dit... dit. Tu, tu, euh, attendez. Là, t es, t es dit, dit, dit. Ah, attendez. Attendez, euh, mon frère, mon frère, ah, frère, attendez. attendez. C'est que toi tu dis, c'est que toi tu dis là. Je t'ai demandé de lire sur Rat 4, verset 171. Lisez-moi ça. Oui. Puisque lorsque tu... Oui. Eh, écoutez, sur Rat... C'est ce que tu, tu viens de lire avec oui. Paul. Paul qui ben. dit Paul qui dit que... Oui. Non, non, et tout, et, moi, je, moi je vous dis que Allah n'est pas Dieu. Allah c'est euh, un comédien. Jésus-Christ c'est lui oui. le Père, puisqu'il a dit moi et mon Père nous oui. sommes un. Puis, ça, Jésus a dit ceci. Ça, ça, moi, moi, ça, ça, ça, ça, moi et ça, mon ça, Père... Ça, ça, écoutez, ça, ça, écoutez. Mais, mais, mais à, à, à, Allah, à, à, Allah, Muhammad, Muhammad n'a pas, pas mon niveau. Écoutez, Muhammad lui-même n'a pas mon niveau. Mais, mais maintenant, vous, vous tous, vous êtes incapables de lire même votre Coran. Vous, vous n'avez pas de niveau, Muhammad n'a pas de niveau. Même Allah lui-même n'est pas à mon niveau. puisque Allah n'est pas Dieu. Nous vous disons que Jésus-Christ, hein, c'est lui le Père. Écoutez, lorsqu'on dit. Dieu s'est incarné. C'est Dieu qui s'est incarné. Lorsqu'on parle, on parle de Jésus. Monsieur mm. l'Américain, monsieur l'Américain, Dieu unique. Je dirais que nous avons utilisé notre temps et seulement nous avons parlé qui est Jésus. Selon ce que Jésus, s'il vous plaît, vous allez conclure. Demain, on va continuer. Attendez. Attendez. Avant qu'il ait conclu, puisque le monsieur là, la... a... est, est un menteur, menteur. ce monsieur est un menteur, il a commencé par dire que Jésus a été créé par la parole. Je l'ai arrêté net, il a menti, il n'a pas su démontrer. Jésus, Ça, et puis il a continué, il a dit non, que Satan disais, a été créé par la parole. Je l'ai arrêté. Satan n'a pas été créé par la parole. Dans le Coran, on dit que Satan a été fait à partir du feu, les, djinns, de les musulmans expliquent ça dans beaucoup de surates et beaucoup, il y a beaucoup de hadiths qui disent ça. Ce sont des mensonges, tout ce que dit le Coran. Maintenant, Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est incarné, Dieu qui prend la forme humaine. C'est Jean, Jean au chapitre 1, verset 14. Jean au chapitre 1, verset 14. Jean au chapitre 1, le verset 14. On dit la parole la parole s'est incarnée la parole s'est incarnée c'est fou c'est faux. Moi, moi je t'ai dit la parole s'est incarnée c'est écrit dans Jean c'est pas écrit que la parole s'est incarnée c'est pas qui dit Tiens, tiens, tiens mon, nom, mon frère, anglais, eh, attends, attends, attends. Attends, attends. À, à, sang, à, à, partaine, attends. Je attends. Manger, je attends manger, je moi, manger, moi de je, je, de je suis en train. À, attendez, attendez. Je, je suis en train. Attendez. Moi, je lis la Bible en grec. Attendez, je lis la Bible en grec. Là, bah, je, je suis la Bible, en train de lire la Bible en français, c'est en grec que vous allez, vous allez vous allez, comprendre. Eh, vous eh, écoutez, vous écoutez. De, de de la Bible la, Bible, la Bible a la Attendez, il Écoutez, j'aime je, je suis en train de, de projeter vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, On dit dans La parole s'est incarnée vraiment, vraiment, On dit que le logo s'est incarné Jean au chapitre 1 verset 14 La version grecque La version grecque La Bible est venue en grec aussi la, la Bible est venue en grec, en grec. Le, les juifs parlaient grec à l'époque de Jésus. Jésus, les Hébreux, ils parlaient hébreu. Les Hébreux, les Juifs, ils parlaient la, hébreu. La, la mais écoutez, Jésus était un juif. C'était un juif. À son époque, on parlait. Euh, parlait. Attendez. Et Attends, bien, écoutez, attendez, parler, attendez, attendez. Je dois vous enseigner. Vous êtes des enfants. Vous êtes des enfants. Je, vous enfants. je, je, je dois je vous je enseigner. En Puisque il y a des durant gens. Like. Attends, il y a Attendez. Il y a des gens qui disent Le les historiens. Attends, les historiens disent. Attendez, attendez. Il y a des gens qui disent, qui, qui disent ceci, Jésus dans son ministère, il a employé Jésus dans son ministère, même les gens qui l'entouraient, vous allez voir que beaucoup d'écritures ont été données en trois, en trois langues. Il y avait l'araméen, il, il y avait le grec et il y avait l'hébreu. Il, il y avait trois langues. La... Oui, moi, je, je attendez. La langue de Jésus, quelle langue il parle. Mais, mais Jésus, lui, c'était un Juif. Les Juifs parlent quelle langue Ce sont des hébreux, ils parlent hébraïque. Mais Jésus, lui, en tant que Dieu, ah, donc, en, en tant que Dieu, en tant que Dieu, t as t as Jésus peut, peut parler français, peut parler toutes les langues du monde. À son époque, au temps de Jésus. Attendez, attendez. À l'époque de Jésus. À l'époque de Jésus, attendez, à l'époque de Jésus, attendez, au temps de Jésus, dans le ministère de Jésus, dans le ministère, on dit, dans le ministère de Jésus, il a employé beaucoup de termes en araméen. Il a parlé. n'a pas ouais, été, Jésus n'a pas venu nous aveugler. Il est venu pour nous donner la lumière. Il nous l'a dit. Et, ce, et cette lumière là et cette, et, attendez attendez vous êtes des enfants puisque on dit la parole le logos s'est incarné la parole Dieu, Dieu s'est incarné non écoutez écoutez en euh, grec on dit ceci. La version grecque, on dit ceci. La parole s'est incarnée en la grec. Le logos s'est est incarné. Est-ce que Jésus parlait Est-ce que Jésus parlait grec Mais Jésus, en tant que Dieu, il pouvait parler toutes les langues du monde. Est-ce que Jésus parlait grec Est-ce que Jésus parlait grec Est-ce que Jésus parlait la langue grec qui pose la question? J'ai dit ceci. Moi qui pose la question. Écoutez, écoutez. Jésus. Je peux répondre, mon frère. Euh, écoutez, écoutez. Lorsque Jésus, lorsqu'il mourait, les je gens qui étaient là. Jésus en, fait, Jésus, en tant que Dieu. Oh, Jésus connaît toutes les langues. Il connaît toutes les langues. Mais si aussi, Jésus les grec. L'écriture. Si tu dis que. Écoutez, écoutez, écoutez. écoutez. Le, le, Jésus, Jésus, si tu me demandes si. si il pouvait, Jésus, Jésus pouvait parler toutes les langues. Il connaissait toutes les langues. Oh, la question. La langue maternelle, tu quoi La langue maternelle, c'est quelle langue Oh, écoutez, nous parlons de Jésus ou bien de moi. Jésus était un juif. Les juifs parlaient hébreu. Jésus était juif, elle, toute oui. sa famille, oui. il ne pouvait oui. parler que oui. hébreu. là, je voudrais que Dieu, vous de... écoutez, là, vous mais en tant que Dieu, il pouvait oui. parler, parler araméen, il pouvait parler grec, il pouvait oui. Oui. parler latin, toutes les langues. Oui, on, la on est, terre, a compris par exemple, attends, attends, écoute, écoute ce que nous voulons, écoute ce que vous veux dire, nous allons conclure, je parle pas une conclusion en tant que ici, oui, parlez. Vous n'avez pas de visiter celui qui l'aime doit garder sa parole. Non, non, écoutez, attends, attends, Il tu, tu n'as pas, pas le droit de dire écoutez, écoutez, vous, vous devez vous informer d'abord dans le grec dans le grec, on dit la parole s'est incarnée. Le logos s'est incarné. Non, non, je vais vous, je vous envoyer même la... la... Je ne sais pas si je m'en parle. a un langage, tout ce qui a écrit en grec là. Il y a écrit en français. Donc ici, le mot là, le mot là, il y a inclus. Mais écoutez, c'est normal, c'est normal lorsqu'on dit normal, la, la vrai parole s'est faite chair. Lorsqu'on parle vrai de l'incarnation. Attendez, attendez. Lorsqu'on parle que la parole s'est faite chair, se faire chair, c'est ça l'incarnation. Lorsqu'on parle de l'incarnation, on voit la chair, carnal, carnal, charnel, c'est la chair. Dieu qui s'est fait tout cher, tout puisque même dans le Coran, Allah, Allah, vient aussi comme un homme. Il vient, Allah, il, il fait bien. cher dans le Coran, surah 68. À fait, Allah, à attendez, ouais. attendez, ouais. puisque oui. Allah, Allah, Allah, lui, Allah c'est la caricature. Allah oui. lui, il recopie Jésus. Allah Allah, ah, Allah, Allah, Allah a recopié Jésus. Surat, de... surat 68-42, on dit je que... Paul à à, à, à... Non, non, Paul, Paul a dit que n'est pas dit. É, écoutez. Paul dit pas dit. Paul dit ah, non, non, Paul n'a pas dit ça. Et, et, et là, Paul, Paul, Paul n'a pas dit, pas de dit de ça. Paul, Paul n'a pas dit là, ça. Écoutez, moi je te dis tout simplement que Dieu s'est incarné. Dieu Il est venu sur la forme humaine. C'est écrit où? Jean au chapitre 1, verset 14, je te répète pour la 24e fois, la parole s'est faite chère. La parole s'est incarnée. écoutez. Paroi, le, le logos la, la parole s'est... Se... Euh, écoutez. Écoutez. Euh, euh, euh, écoutez, moi je, je, je lis, je te donne la Bible en grec. Je te, je te... Non, dit. Attendez, a, attendez. Oui, mais c'est ça que je te dis en grec. Je te lis la version grecque. On dit la oui. parole s'est faite chère. Tu comprends? Je, je suis en train. D'autres disent que la parole est devenue. La parole devint chère. La parole devint chère. Tu comprends? C'est comme ça que nous nous parlons. Hein? Est-ce que tu es en ligne? Il faut que vous puissiez apprendre. Vous, puisque vous êtes des enfants, la parole s'est fait cher La parole s'est faite chère d'elle-même. Allô? Allô, je vous attends. Euh, ils, son, ils ont fui le débat. Oh aïe aïe aïe aïe ils ont coupé ils ont coupé la communication c'est ça les musulmans ils viennent avec des, des versets tout ça, ils coupent le versets à moitié tout ça puis ce sont des des comédiens ce sont des comédiens ce sont des comédiens ici nous voyons on dit que la parole devint chère la parole s'est fait cher d'elle-même. La parole s'est fait cher. Attendez, je vais vous projeter quelque chose ici. Je dois agrandir ça. Je dois vous projeter ça et agrandir ça. Alléluia. Les musulmans sont des comédiens. Ils aiment toujours parler de Jésus, Jésus, Jésus. J'étais en contact avec eux, mais ils ont fait le débat. Vous voyez, ça c'est Jean au chapitre 1, le verset 14. On dit ceci. Et le verbe s'est fait cher. C'est la parole qui s'est faite cher. La parole. Elle s'est faite cher. C'est écrit là. D'autres versions disent la parole est devenue chère. Dans une autre version, on dit que la parole a été, a été faite chère. C'est par elle-même, elle, elle s'est faite. Elle a été. Puisqu'on dit que tout a été créé par la parole. Ici, dans cette version de Darby, on dit que la parole devint chère. Elle devint chère. Hein? Ici, on dit le verbe s'est fait chère. Voyez-vous? C'est ça la richesse de la Bible. <rire> personne ne peut discuter avec moi et là on dit, là c'est le, le plus proche du grec maintenant on dit le logos s'est incarné, incarné l'incarnation maintenant le, mes amis musulmans ont fui le débat, je suis là je suis seul, mais je ne peux plus continuer comme ils ne sont pas là ça serait injuste, je dois les attendre ou bien couper l'émission tout celui qui veut débattre avec nous, mon numéro est là venez me confronter dans un débat. Puis si nous sommes là pour écraser la force du mal. Tous les musulmans vont fouiller. Puis Jésus-Christ, c'est lui, la parole qui se fait chair. Dieu qui est devenu, devenu chez nous comme un homme, Dieu s'est incarné. Il est devenu comme un homme, comme un fils, comme un serviteur. Il s'est rabaissé. Il est devenu comme un homme. C'est Dieu qui est devenu comme un homme. C'est le même le grand Dieu du ciel. Ah, c'est pour cela que je veux entrer dans le Coran. Il, il dit, eh, ne, ne, ne touchez pas le Coran. Je suis là pour la frappe. Ce sont des comédiens, ces gens-là. Shalom, ah, que Dieu vous bénisse. Puis, s'ils ont quitté l'émission, je dois arrêter. Shalom, que Dieu vous bénisse.